Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser des getters et des setters avec les attributs d'un objet. Donc on va partir de cet exemple où on a une définition d'une classe rectangle avec euh, le, la fonction d'initialisation, la fonction magique, où euh, on affecte la largeur et la hauteur. Après on a une fonction qui permet de, donc, le, la fonction magique str pour afficher euh, un rectangle, une instance donnée et une méthode surface qui permet de retourner la, la surface de ce rectangle. Donc là on a la création d'une instance de rectangle, et euh, on affiche cette instance. Donc on va partir de, de, de ce code, pour euh, mettre en place donc, euh, un accesseur et un mutateur. Donc là on fait un petit run, donc on a le résultat, voilà ça nous affiche rectangle de 5 x 3 de surface euh, 15. Alors pour, euh, pour afficher la, la hauteur, donc on peut écrire print r Voilà. Donc on accède à l'attribut hauteur avec la notation pointée. Et donc on fait un run et on a bien 3 pour euh, la hauteur. Après on a la possibilité de dire si je veux modifier la hauteur, bah, je lui donne une nouvelle valeur. Hein. r.hauteur égale par exemple 10. Et ensuite, on peut dire, ben voilà, on va réafficher la hauteur et la réafficher l'objet lui-même. Donc on a 3 au début, hein, c'est la première hauteur, suite à l'initialisation de notre objet, et on obtient 10. Donc là, on arrive à, à modifier euh, les attributs de cette manière-là, hein, l'attribut euh, hauteur. Alors après, on peut avoir un petit souci, c'est par exemple si ici si on met moins "-10". Quand je fais mon run, bah, je vais me retrouver avec une hauteur qui est négative et une surface qui est euh, égale à mon 50. Donc c'est là que c'est intéressant de mettre en place un, un accesseur pour dire euh, tout un setter, voilà. Changer la, la hauteur, on va dire, voilà, on ne va pas le changer directement, on va le changer en passant par une méthode. Donc on va appeler ça hauteur pour fixer la, la, la hauteur. En donnant la nouvelle valeur. Et là, ce qu'on va dire, voilà. C'est cette valeur H, si elle est positive, on fait bien la modification de la hauteur. Sinon, on ne fait pas la modification de la hauteur. Donc, on va contrôler ce qui se passe. Donc, on va dire, if H supérieur ou égal à 0, et eh ben, on va faire notre affectation de, de hauteur. Voilà. On va dire, la hauteur est égale à H. Et sinon, on fait rien. Alors. Là, euh, bon, si on n'utilise pas euh, ce mutateur, ce setter, il ne se passe rien du tout, donc on va l'utiliser. Donc on va dire 1 R.7 hauteur, et on va dire voilà ta nouvelle hauteur, c'est moins 10. Alors quand on va exécuter ce code, c'est là que c'est intéressant d'avoir mis en place ce setter, bon, on constate que la hauteur, donc, qui vaut 3 au début, reste à 3, parce que quand on a demandé la, la, sa modification, euh, notre, euh, notre setter, avec son test à l'intérieur, hein, a, a permis d'éviter de, euh, de faire ce changement. Donc là on a gagné du contrôle sur, euh, sur euh, la manipulation de, de cet attribut. Alors, de la même manière qu'on a mis en place un, un setter ou un mutateur, on peut mettre en place donc, la, comment dire, le, le pendant, donc on va mettre en place donc, ce qu'on appelle un getter, ou donc, accesseur donc get hauteur, donc self, et là qui va se contenter de faire un, un return de, euh, de hauteur, voilà, self return de hauteur. Et là, l'intérêt, c'est que, hop, au lieu d'accéder euh, en faisant r.hauteur, on va dire à r, on va utiliser le getter pour obtenir euh, la valeur. Voilà. Donc là, on fait un petit fonctionnement pour vérifier que tout est OK, voilà. Et puis là, si on met moins 10, si on met une valeur positive, normalement, tout change, voilà, ça change et on obtient ce qu'il faut. Donc là, euh, pour faire un petit peu le point sur la situation, donc pour manipuler euh, l'attribut hauteur, euh, on a mis en place euh, un getter qui nous permet d'obtenir sa valeur. Donc on, on, on demande à l'instance, donne-moi ta valeur. Et quand on veut changer euh, la valeur, on utilise un, un setter et on dit à l'instance change ta valeur avec cette nouvelle valeur. Et donc l'intérêt, donc c'est ce test là. Donc en tant qu'utilisateur de la classe, on n'est pas au courant qu'il y a ce test, on fait la, la demande de modif et la classe gère euh, elle-même les, euh, les cas particuliers. Donc c'est l'intérêt de mettre en place euh, ces, euh, ces getters et ces setters. Alors, si on réfléchit un petit peu à la situation, il nous reste quand même plusieurs problèmes. Alors, le premier problème, c'est, et si la hauteur, elle est négative, mais dès la construction Là, on fait directement self-hauteur de H. Bah ben Là, si la personne a dit, par exemple, donc la hauteur, c'est le deuxième argument. Donc là, si je mets moins 3 et que je fais mon run, et eh ben on se retrouve avec euh, moins 3 comme hauteur et on a euh, notre problème. Alors là après comme on rechange la hauteur, on, on est voilà, ici pour être encore plus clair, je vais remettre un petit print de R entre les deux. Voilà. Donc là on se retrouve bien avec un, un rectangle qui fait 5 fois moins 3. Donc il y a, y a ce problème là euh, à régler. Donc une, une manière de le régler, c'est pas de c'est de dire, bah, eh, tant qu'à faire on a un setter qui est ici, ben on va l'utiliser euh, même dans la méthode d'initialisation. Donc là, on va dire self set de hauteur et entre parenthèses, on va mettre un, un h. Donc on va lui dire, voilà, on passe par le test. Alors là, on va tomber sur un autre souci, c'est que euh, comme la hauteur est négative, euh, h, la self.hauteur n'aura aucune valeur, et donc on va avoir un, un problème de voilà d'objet, d'attribut qui n'est pas euh, initialisé. Donc une manière de contourner ça, ce serait à nouveau, euh, ben on va par exemple dire par convention, quand on construit euh, le rectangle, voilà on peut dire qu'il vaut 0, la hauteur à vos 0 et après on fait le 7 donc là en faisant ça on se retrouvera avec un rectangle d'auteur 0 donc ça c'est une manière de, de régler ça on pourrait faire ça éventuellement autrement mais c'est une autre histoire alors euh, on a toujours un autre souci aussi c'est qu'on a beau avoir mis en place euh, tout ce qu'il faut euh, voilà pour avoir euh, pour euh, gérer nos problèmes d'auteur négative mais en attendant, si quelqu'un décide de faire directement une modification de l'attribut, et eh ben finalement on se retrouve toujours avec notre problème. C'est-à-dire que l'utilisateur de la classe, il faut qu'il soit au courant, qu'il faut utiliser cette hauteur pour changer la valeur de la hauteur, de l'attribut hauteur d'un rectangle, il faut qu'il sache ça et en plus il faut qu'il le fasse. Donc, euh, on peut encore s'exposer à ce genre de problème. Alors ça, on pourra, le, on peut le régler avec la notion de visibilité. Hein. Donc, euh, ça, on verra ça euh, par ailleurs. Hein. Mais avec la notion de visibilité, on peut réussir à, à, à adresser, à gérer euh, ce problème. Et pour finir, un dernier problème, c'est... Euh, on voit que si on veut manipuler euh, la largeur, un utilisateur, il serait tenté de dire, euh, ben bah voilà, si je veux avoir la largeur, j'aurais tendance à dire get largeur hein, autant être euh, homogène dans l'utilisation de la classe mais ça ne marcherait pas parce que là on est dans une situation bancale où d'un côté on a géré un attribut avec euh, un getter hauteur et un setter set hauteur, mais on n'a pas fait la même chose pour euh, l'autre attribut donc ça c'est un peu euh, moisi comme situation parce qu'on a une situation qui n'est pas homogène donc faudrait régler ce problème et là on a déjà toutes les cartes en main pour euh, rendre homogène notre définition de, de méthode, la définition de cette classe. Sur ce, bah, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.